Bonjour, c'est Figo tago, et aujourd'hui je vais voilà. encore Donc, très bien. Je va on a faire vu. un Rubik's Cube a... avec euh, deux fois deux. On va essayer de battre le meilleur record du monde. Vous êtes d'accord que c'est bien mélangé -ce Allez. Moi je suis d'accord. Hein. Deux, trois. Oh, le meilleur record vachement du monde. Fini, hein. mmh.